La Web Academy est une formation sur deux ans. Vous avez la première année sur le campus Epitech et la deuxième année en contrat de professionnalisation. Cette formation vous prépare au métier de développeur web. Elle est notamment labellisée GEN et reconnue RNCP fait qu'à la sortie de cette formation, vous avez un diplôme de niveau 3 qui correspond à un Bac plus 2. Elle est accessible à tous à partir de 18 ans et pour tous ceux qui sont également demandeurs d'emploi. Cette formation vous prépare au métier de développeur web full-stack notamment et sur les promotions de webmaster ou chargé de projet. Pour postuler à cette formation, il faut se rendre sur le site de la Web Academy, remplir le fiche profil candidature et suivre le processus de sélection. A savoir que cette formation est également accessible aux infra bac, bac et bac plus 1. La formation est effectuée avec la pédagogie Epitech, c'est une pédagogie par projet. Chaque étudiant sont autonomes sur leur projet, ce qui leur permet d'être efficace en entreprise par la suite. La prochaine rentrée de la Web Academy se déroulera en avril 2020. Je vous invite à nous rejoindre dans cette expérience afin de préparer un métier d'avenir. Thank you